Euh, c'est un crash test je viens de prendre livraison de, du Black Mamba mon saxo, et on va voir si cette fois-ci il marche donc crash test Amen. Amen. C'est encore raté. Ouais, C'est même franchement raté. Bon bah ben, crash test euh... voilà s'il vous Donc euh, je vais le ramener en révision. C'est fatigant. Hein Il y a un problème qui se passe à peu près par là il y a un sifflement qui se, qui, qui, qui se produit et c'est pas parce que je joue mal et que quand je saurai jouer il applaudira, c'est pas pour ça, euh, c'est un problème euh, mécanique, c'est un réglage mais c'est un réglage qui est vraiment subtil et il faut être euh, un facteur d'instrument je pense euh, extrêmement compétent on va dire hein parce que moi je sais pas le faire ça et je suis assez compétent en matière de saxo mais ça c'est un petit peu de l'ordre de la magie et je suis pas magicien <métition de musique> Vous entendez ce tout petit suintement là? C'est. Je sais pas d'où ça vient. Et euh, le mec qui me l'a réparé non plus. <t 'en> de faire juste un tout petit quelque chose pour, bah pour, pour clore le, le crash test <musique> Mm Hello. -hmm. mm -hmm. Je suis désolé, j'arrive même pas à faire une note optimiste. Ça c'est pour faire des belles images pour le screenshot. Allez, ciao mes amis